Pour nous, ces solutions flexibles, c'est un appoint à nos centres pérennes. C'est-à-dire, Capgemini est un grand groupe, 220 000 collaborateurs sur 40 pays. Donc, nous avons des sites pérennes, industriels, distribués sur toute la planète. On a un besoin de flexibilité qui est de plus en plus important, du fait de la volatilité du business, du fait des nouveaux usages de travail on a de plus en plus de difficultés à prévoir les besoins en termes de capacité. En termes d'appoint, cette solution flexible pour nous est très intéressante parce qu'elle nous permet de réagir rapidement à des besoins business, de réagir rapidement à des besoins avérés pour les collaborateurs, tout en prévoyant des solutions pérennes à plus long terme. Donc pour nous c'est un mélange entre une solution de court terme qui nous permet d'être très réactifs Appuyer sur notre solution à long terme sur tous nos sites dans le monde. Donc, Je pense que c'est amené à se développer puisque tout va beaucoup plus vite, les projets vont plus vite, les demandes de nos clients sont plus rapides, notre organisation évolue de plus en plus rapidement, le nomadisme évolue très fort dans tous les pays. Donc ce type de solution est amené à se développer. Encore une fois, on a point à ce qu'on peut faire de manière pérenne sur nos sites.